Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Côté Comics. Alors au sommaire, aujourd'hui, on va commencer avec Julien, qui va nous faire un petit topo de l'actu et des sorties de la semaine. Et ensuite, on va parler du nouveau label de Delcourt, Comics Fabrique. Thomas a lu pour nous de Long Halloween, le chef-d'oeuvre de l'univers Batman. Et enfin, on va terminer avec J'ai une question Comics, et faire un petit point sur les films qui vous attendent en 2013. On y va